Salut, je prends quelques secondes pour vous parler d'un des plus gros événements de ma chaîne Twitch qui va se produire dans les jours qui viennent, plus exactement ce vendredi 28 octobre à 19h30. Nous avons une partie de jeu de rôle avec le joueur du grenier, avec Bruce, d'y penser, avec Mathieu Sommet. Et pas n'importe quelle partie de jeu de rôle parce que nous allons jouer dans l'univers de Resident Evil Village. J'ai résumé tout ça dans une vidéo trailer sur ma chaîne de jeux de société et de jeux de rôle, que je vous invite également à rejoindre. Cette vidéo, vous pouvez la consulter dans un coin de l'écran ou à la fin de cette vidéo, de cet épisode de Phasmophobia. Je compte sur vous pour venir ce vendredi soir nombreux. Ce sera un gros événement, ce sera festif, ce sera du jeu, du jeu de rôle. À vendredi. Il y, a, il y a un truc là. Il y a un truc. Merci. Merci, Luna. Ok. Ok. Avec plaisir, Tegan. Ah c'est pas là. Ok ok. C'est là. Hein. Il avait l'air d'être assez motivé. Bon, c'est juste là ouais. Quel âge avez-vous Écrivez dans le livre. Ok, <rire> ok. Ok, elle a fermé. Allez, bonne enquête. <rire> Et il a pas le temps de lui. Hein. Non, non. Euh... Et en plus, il a arrêté. Hein. Ok. Oh non, j'en ai qu'un seul. Shiz comment tu fais pour jouer seul, face-moi. Je ne sais pas non plus. Je n'ai aucune explication. Je... Si peut-être, je trouve que la vie est trop facile. Du coup, je me dis, euh... ben go, ça peut être chouetteuse de mettre un peu de difficulté. Genre euh... jouer sans les mains, sans les yeux, de lire les mails de l'URSAF. Okay. Il, il est genre, genre genre super motivé. Il est genre giga motivé. Genre giga motivé. Je crois que j'ai ma santé mentale qui descend très vite là. Hein. J'ai bien peur, là, qu'il va se passer un truc. Genre vraiment de nulos. Là. Devinez par toi. Ah non, c'est ça qui est marrant. Enfin, marrant. avez compris. Voilà, marrant. Marrant comme ça. Exactement marrant comme ça. J'ai pris le médoc. On va voir s'il est dans cette pièce. Si je fais le succès... Est-ce oh que c'est ce que c'est -ce dire ou pas J'ai le crucifix Qui s'est euh, fermé J'ai le crucifix qui s'est cramé J'ai le crucifix qui s'est complètement cramé Ok mais c'est horrible Je vous jure c'est horrible Je vous jure c'est horrible Et arrête Non. en fait c'était éteint C'est la première fois que Non c'est pas la première fois que je déteste la modération Très bien Merci Merci Marc le rouge Merci C'est la première fois que je m'en sors comme ça La première fois moi, je mettrais EMF5. Genre, je mettrais un ça, tu vois. Et puis, on se casse et on a tort et on est vivant. <rire> Enquêteur de l'extrême J'ai pas vu les... Quoi J'avais prédit jument. Hein Ça va au vent, on a tort, mais on est vivant <rire> C'est un plan de carrière Chaque Jumeau peut s'énerver et lancer une attaque sur sa proie. Les jumeaux interagiront souvent avec l'environnement. C'est quand même des. C'est quand même des dingos. Allez, on fuit. On attend, on est vivant. Quoi Quoi Quoi Quoi On a fait 95 dollars Mais.. J'ai l'impression d'être un fonctionnaire. Attends, trouver le bon type Je gagne plus en... Quoi Attends, trouver le bon type. Mais j'ai voté jumeau, non Pourquoi il dit trouver le bon type J'ai voté honrio sans le savoir Quoi Non, j'ai voté jumeau... J'ai pas voté honrio Si J'ai trouvé... QUOI <rire> J'ai pas suivi ma partie <rire> Un des jumeaux était à Onrio. J'ai cliqué à côté. Attendez, il faut que je voie le VAR. Quoi <rire> Je suis le meilleur enquêteur, c'est-à-dire Ils ont validé ça Qu'est-ce que j'ai fait Non, je pensais pas un bug, je pensais à. Qu'est-ce que, euh... enfin, qu que j'ai fait <rire> Tu sais, je me réveille. honrio est à gauche de Jumeau. J'ai mis ce clic comme prévu. <rire> <rire> Je... Je <miscli>. <rire> <rire> <rire> Patron, on a résolu l'enquête comment <rire>